Perché sur tes échassants de chaussettes, ou kinshasa, la moussa, <t intro> <t intro> Bella, <t 'intro> mais la sécrétique, qui tic, oh les malentendu qu'on aurait pu s'entendre tous les deux dans un t, -t -de avec ton putain j'ai le cœur serré sérieux depuis que je sais qu'on sera plus serré sur les bandages puis oui oui tomate jeunesse amigos infenales vago bleu vago rouge et allez ça bouge en soirée lui et grand chanson sont les dj avec eux on sait que ça va bouger je veux que tu sois casqué sur ton vélo cassé camarade le fac c'est factuel pas de mascarade Je casserai les chicots de tous ceux qui t'attaquent Je casserai les chicots de tous ceux qui t'attaquent 11-5-2020 pour moi à 20 ans 11 5 le confinement 20-20, 20 été 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 automne, 20 hiver, 20 printemps Viens le temps, deviens grand Eh hey Thomas j'espère que t'apprécies le son tout ça c'est Merci du voyage jusqu'au Maroc sous les étoiles sans nuages Cette nuit j'étais ébahi, et bah oui Je rêve de toi de ta guitare, j'attends qu'on devienne des stars Sympa les mêmes qu'on s'envoie grave tard Je veux te voir briller même dans tes larmes Si S'il m'endait en guerre Je couvrirai les arrières Et je prendrai les armes Thanks for Trinity et tous les sons qui me sont montés dans le sang HB pas